Donc là les gars on va faire un petit exercice pour travailler euh, les muscles, pour renforcer les muscles qui servent à donner des coups de poing, pour avoir des frappes plus puissantes. Le circuit va être composé de trois exercices. Premier exo des pompes en résistance. On va utiliser le violet. Donc on passe bien les poignets à l'intérieur. On passe autour des hanches et on fait une petite boucle. Ici. Comme ça on a de la tension dès le départ de l'exo. On met en position pompe, on descend et on monte de façon explosive. On essaye de monter le plus vite possible, Donc on essaye d'avoir le bassin aligné avec les pieds et les épaules, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas dans cette position-là ou celle-là, d'accord On verrouille, ok On descend, boum, on remonte. On en fait 5. d'accord Une fois qu'on en a fait 5, on passe au deuxième exercice, d'accord Donc deuxième exo, je suis ici. Je passe ma main à l'intérieur des élastiques rouges, je fais le tour, Ok je me retrouve en garde, on va imaginer qu'il y a un coup qui arrive côté ventre, je rentre, je bloque, je rentre en pas glissé, je bloque, boum, coup de poing, d'accord Je bloque, boum, coup de poing, ça va Ça c'est le deuxième exo, et pour le troisième, on va le réaliser vraiment en situation avec un partenaire. Donc, côté ventre, d'accord Je rentre, je bloque, boum D'accord Vise le ventre et pas la tête. D'accord ah, Boum Boum. Ok Ça va Des questions Eh bah ben, allez, c'est parti, on y va.